Proverbe 19. La partie du chapitre sur laquelle je veux me concentrer commence ici au verset 18 où la Bible dit « Châtie ton fils pendant qu'il y a de l'espoir, et ne laisse pas ton âme céder à ses pleurs. L'homme excessivement coléreux en souffrira la punition, car si tu le délivres, tu devras le faire à nouveau. Entends le conseil et reçois l'instruction, afin que tu puisses être sage sur ta ferme. Il y a beaucoup de projets dans le cœur d'un homme. Cependant, c'est le conseil du Seigneur qui subsiste. Sur ce quoi je veux prêcher ce soir est le sujet d'élever des enfants pieux. La Bible dit ici au verset 18 Châtie ton fils pendant qu'il y a de l'espoir. Et l'implication est qu'il va arriver un moment où il n'y a plus d'espoir. C'est quelque chose que vous devez faire tôt et c'est quelque chose qui doit commencer le plus tôt possible. Maintenant, ce que je veux souligner juste après, c'est où il est dit au verset un Il y a beaucoup de projets dans le cœur d'un homme. Cependant, c'est le conseil du Seigneur qui subsistera. » Il y a beaucoup de gens qui ont des idées à la mode sur l'éducation des enfants, et il semble qu'ils arrivent constamment avec de nouveaux livres et de nouvelles méthodes pour élever les enfants. Tous ces projets dans le cœur de l'homme, de nouvelles façons de discipliner vos enfants, ou même ce nouveau mouvement qui dit, ne disciplinez pas du tout vos enfants. Ne remplacez même pas la fessée par envoyer au courant. Pas de conséquences. Rien de négatif. Et cela semble presque difficile à croire, mais il y a des sites qui promeuvent ce genre de choses. Il y a des livres qui sont écrits. Et si vous examinez les pages Facebook et les sites qui font la promotion de ce genre de choses, il y a des centaines de milliers de personnes qui adhèrent à ces camelotes et suivent cet enseignement qui dit « ne jamais être négatif. Ne dites même pas à l'enfant qu'il a fait quelque chose de mal. Ne leur dites même pas tu as mal agi. Que du positif, que du soutien positif, et certains de ces gens prétendent même être chrétiens. Et j'ai même vu cette semaine que quelqu'un a dit quelque chose du genre euh, c'était sur un site majeur où tous les gens font des recherches. Vous savez, ce site web de conseils parentaux, il est littéralement dit Dieu n'a jamais dit une seule fois dans la Bible qu'on l'avait déçu. Waouh! Quelle Bible lisez-vous? Je veux dire, pensez à tous ces passages dans l'Ancien Testament où Dieu dit, je suis le Seigneur, obéissez-moi, je vais vous détruire, vous êtes mauvais, vous êtes méchant. Je veux dire, il y en a encore et encore. Qu'en est-il quand Dieu, dans Genèse 6, a dit qu'il se repentait même d'avoir fait l'homme sur la terre? Il a l'air d'être un peu déçu. Je veux dire, « Je ne dis pas de dire à votre enfant, tu sais, je me repens même de t'avoir fait. Mais le fait est que les gens ne font que des déclarations folles, bizarres, du genre, « Eh bien, la Bible n'a jamais dit truc. » Et puis, il se plonge dans le conseil de l'homme, la compréhension de l'homme. Ce soir, je veux vous montrer ce que la Bible enseigne, et j'espère que vous avez votre Bible en main avec vous, la Bible King James, pour suivre ce qui est enseigné, parce que le conseil du Seigneur, c'est ce qui doit subsister. D'accord et la Bible dit au verset vingt, Entends le conseil et reçois l'instruction, afin que tu puisses être sage sur ta ferme. » Ce monde suit la folie et les sables mouvements de la philosophie de l'homme. La Bible dit que quiconque entend les paroles de la parole de Dieu et les exécute est comme un homme qui construit sa maison sur un rocher. Et les torrents viennent, les vents soufflent. La pluie tombe et déferle sur cette maison, et elle ne tombera pas, parce qu'elle est fondée sur un rocher. Mais l'homme insensé, qui n'écoute pas ces paroles, qui ne les met pas en, paroles, en pratique, est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents sont soufflés, et ont déferlé sur cette maison, et elle est tombée, et grande a été sa chute. Et grande va être la chute de cette génération d'enfants qui est élevée avec cette ridicule affection parentale ce positif parental et exclusif et ce soi-disant amour inconditionnel alors que la Bible dit celui qui épargne son bâton est son fils mais celui qui l'aime le discipline de bonheur mais ils disent oh non l'amour inconditionnel est quand vous ne disciplinez pas et ils font toutes ces méthodes folles de seulement du soutien positif ou distraire l'enfant vous savez avec Quelque chose de différent. Oh, faisons quelque chose de différent, vous savez. Ne jette pas ce marteau au visage de tes frères et sœurs. Trouvons quelque chose. Y a-t-il une meilleure façon de faire cela, peut-être? Écoutez, avant d'aller dans l'écriture, permettez-moi de vous montrer notre verset. C'est un point clé. Je veux que vous réfléchissiez à ça. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais Matthieu douze, trente dit ceci, et c'est Jésus qui réprimande les pharisiens. Et il leur dit Où faites l'arbre bon? Et son fruit bon, ou bien faites l'arbre corrompu et son fruit corrompu, car l'arbre est connu par son fruit. Vous voyez, vous devez soit dire que l'arbre et le fruit sont corrompus, ou vous dites que c'est un bon arbre et qu'il produit de bons fruits. Lequel est-ce Jésus a dit, Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, pas plus qu'un arbre corrompu ne peut produire de bons fruits. Et de nos jours, si nous voulons savoir quelle est la correct éducation des enfants, évidemment, nous savons que le conseil du Seigneur est ce qui subsiste. Mais non seulement ça, examinez le produit de la bonne parentalité. La parentalité biblique, et ensuite examinez le produit de la parentalité du monde. Et c'est le fruit. D'accord? Donc, si le fruit est corrompu, l'arbre est corrompu. Si le fruit est bon, l'arbre est bon. Et la raison pour laquelle je cite ce verset est parce que j'ai huit enfants. D'accord? Et je suis constamment complimenté dans les lieux publics, pour le comportement de mes enfants. Ils disent, « Ouah, vos enfants sont si heureux, ils sourient tellement, ils sont si amicaux, si polis, si bien élevés. » Mais voici l'important Ces mêmes personnes, beaucoup d'entre elles, détestent notre religion. Cela n'a aucun sens. Ils détestent notre religion, mais ils en aiment le produit. Ils sont émerveillés par le produit, mais c'est comme s'ils ne comprenaient pas que ces deux choses vont ensemble. Ce n'est pas dû au hasard que nous ayons huit enfants, et qu'ils obéissent tous, et qu'ils font ce qu'ils sont censés faire. C'est vraiment incroyable, comme si ça arrivait par hasard. C'est ce que les gens pensent, et c'est ridicule. Quiconque a beaucoup d'enfants, c'est qu'ils sont tous très différents les uns des autres. Vous pouvez les élever exactement de la même manière le même quotidien à la maison, même environnement, leur enseigner les mêmes choses, et ils ont des personnalités radicalement différentes les unes des autres. Ils sont tous uniques, parce qu'ils ont une âme créée par Dieu qui leur est unique. Et donc vous avez huit enfants, ils font tout ce qu'ils sont censés faire, ils sont tous attentifs à leur manière, ils obéissent tous, ce n'est pas un accident. Et je me souviens de mon pasteur à Sacramento. Il avait l'habitude de raconter une histoire à propos de quand il était en public et quelqu'un s'est approché de lui et lui a dit, comment est-ce que vous faites pour que vos enfants soient si bien? Il a juste dit, c'est parce qu'ils sont morts de peur. Et les gens étaient horrifiés. Oh mon gars, vous savez. Il le faisait juste pour plaisanter un petit peu avec eux. Mais vous savez quoi La Bible dit que tout homme devrait craindre son père et craindre sa mère. C'est ce que dit Lévitique chapitre 19. Mais tout au long des proverbes, la Bible enseigne la discipline par la fessée. Le châtiment corporel, le bâton de correction, le châtiment, d'accord Ceci est un élément nécessaire à l'éducation des enfants. Ce n'est pas optionnel. C'est quelque chose qui doit faire partie de l'éducation de n'importe quel enfant chrétien. Maintenant, des gens m'ont dit, « Eh bien, mon enfant ne s'est jamais trompé, alors je ne l'ai jamais fessé. » Vous êtes fou Et vous savez quoi C'est de cet enfant dont vous devez le plus vous inquiéter. Parce que cela signifie qu'il cache tout. Parce que la Bible enseigne que tous sont péchés et sont déchus de la gloire de Dieu, et qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Vous savez, mes enfants qui reçoivent le plus de fessés sont ceux dont je ne m'inquiète le moins. Ce sont ceux qui reçoivent le moine fessé dont vous vous demandez « Qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Mais l'important est que chaque enfant a besoin de discipline. Dieu l'a dit tout au long du livre des Proverbes. Et nous ne devons pas écouter la compréhension du monde et subir un lavage de cerveau. Et certains de ces sites et certains de ces livres, ils ont un argumentaire très convaincant. Et si vous écoutez ces mensonges, vous pouvez être entraîné et vous pouvez être trompé. Si vous n'êtes pas fondé sur la parole de Dieu, si vous ne lisez pas la Bible, et si vous n'allez pas dans une église qui prêche la parole de Dieu, vous pouvez être entraîné. Et laissez-moi vous le dire franchement, ces gens mentent. Il raconte une histoire à propos de Oh, mon enfant était un sale gosse, et j'ai juste fait cette approche vraiment positive, et ça a fonctionné parfaitement, et l'enfant est juste venu vers moi en larmes. Je suis tellement désolé, qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste un mensonge. Écoutez. Ça m'abasourdit à quel point les gens sont naïfs dans le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde mauvais dans lequel nous vivons. La Bible dit que le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément mauvais. Qui peut le connaître Et après, nous sommes surpris quand des gens non sauvés nous mentent. Pourquoi êtes-vous surpris à ce sujet Je vous le dis. Voici essentiel, parce que vous êtes une personne qui est généralement honnête. J'espère que je parle à des gens qui sont généralement honnêtes. Vous pensez, « Oh, tout le monde est comme moi. » Mais devinez quoi, les gens dehors, qui n'ont pas Jésus, les gens qui ne sont pas sauvés, ils sont souvent sans scrupules, et ils mentent comme ils respirent. Vous demandez, eh bien, quel est le motif de mentir Je ne sais pas, vendre beaucoup de livres Obtenir des milliers et des milliers de visiteurs sur un site web, car c'est cette approche merveilleuse, positive, édifiante, encourageante et avant-gardiste pour élever un enfant, et ça va résoudre tous vos problèmes, et bla bla bla, et c'est un mensonge. Les gens vont littéralement mentir. Et vous savez quoi? Surtout sur Internet, les gens peuvent mentir. Du fait qu'avec les médias sociaux, comme Facebook, Youtube, les gens peuvent mettre en avant n'importe quelle image de leur vie, qui est souvent un mensonge complet. Les gens peuvent prendre des photos d'eux-mêmes qui les fait paraître différents de ce qu'ils sont dans la vraie vie. Et ils peuvent mettre en avant seulement les meilleures parties de leur vie. Ils ne photographient pas tous les repas, oh non. Ils ont seulement mis sur Instagram les repas qui ont l'air géniaux, et donc mon propos est qu'ils mettent en avant cette image de « Oh Regardez comme ces enfants sont heureux et regardez comme nous sommes heureux et regardez ces vacances amusantes !» Mais quant en réalité, dans les coulisses, pour ce que vous savez, c'est vous la fermez, vous faites comme si vous passiez un bon moment, alignez-vous et souriez pour cette photo qu'on la mette sur Facebook, et vous savez, faites comme si vous vous amusiez ah vous ne savez pas ce qui se passe vraiment, et vous ne pouvez pas juste croire ce que vous voyez sur Internet ou simplement passer « Regardez tous ces gens vraiment heureux, et ils ne suivent pas la Bible, et regardez comment leur vie est parfaite. » C'est une fraude. C'est un mensonge. Vous savez qui vous connaissez réellement dans la vraie vie Les gens à l'église. Regardez autour de vous. Regardez autour dans l'église, d'accord C'est réel. Vous êtes en fait ici ce soir, non Vous êtes physiquement, corporellement ici. Regardez autour. Ces gens sont déjà en chair et en os. Nous ne sommes pas ici juste avec un avatar et juste en mettant certains. Vous voyez et rencontrer réellement. Vous pouvez réellement voir mes enfants et leur parler et voir comment ils agissent et je peux voir comment agissent vos enfants. Et ceci est la vraie vie. Et vous pouvez voir ce que la Bible dit et croire la Bible plutôt que toutes ces illusions que le diable répand dehors. Qu'est-ce que la Bible dit que le diable a utilisé pour nous tromper dans Éphésiens 4 Il est dit des supercheries. Il est dit par la supercherie des hommes et par leur habile ruse avec lequel ils se tiennent en embuscade pour tromper. Il y a des gens au dehors avec un plan pour vous tromper. Et ne pensez-vous pas que le diable aimerait vous tromper et la fessée ne fonctionne pas, seulement que du positif Vous savez, l'un des plus grands exemples de ça, à part Internet et Facebook et des choses comme ça, c'est la télé-réalité. Ce n'est pas la réalité. Rien de ce qui est à la télé n'est réel, d'accord tout est faux à la télé parce que tout est monté, mis en scène et tout ça. Un des grands exemples de ceci est le Dugar Show, et j'ai prêché ça il y a quelques années, et j'ai dit « Vous savez le problème que j'ai avec les Dugars C'est qu'ils ont tous ces enfants, et ils sont tous si heureux, obéissants, et ils jouent leur violon, et tout est si parfait, d'accord ?» Mes enfants jouent de l'harmonica, de la guitare, et je pourrais avoir un groupe de country chez moi, mais non, pas eux. Ils sont tous des violons, des violoncelles et des clarinettes. Je veux dire, tout est si parfait, n'est-ce pas Mais voici l'important, ils ne parleront jamais de fessées leurs enfants, jamais, jamais. Et les gens leur demandaient même, « Est-ce que vous donnez la fessée à vos enfants ?» Et ils ne donnaient jamais une réponse claire. Nous essayons juste d'utiliser un soutien positif. C'est un mensonge, parce que je vous garantis qu'ils fessaient leurs enfants à un moment donné où ils seraient en train de se pendre au lustre d'accord Et c'était juste cette illusion où ils sont vraiment positifs et amicaux, et tout le monde est si heureux, et il n'y a pas de fessé dans ce show, et on ne parle pas de fessé. Et vous savez quoi C'est trompeur. C'est du mensonge. Et de toute évidence, ces personnes ont aussi d'autres plus gros problèmes avec tous les cinglés avec qui ils traînent, et ce que certains de leurs enfants sont devenus, et tout le reste. Cela vous montre pourquoi la télé-réalité n'est pas autant la réalité que vous pourriez le penser. Je dis tout ça pour en venir ici. La Bible est la parole de Dieu, et nous devons nous concentrer sur ce que dit la Bible, et ne pas nous laisser embarquer. Et écoutez, tout vent de doctrine, dit la Bible et par leur habile ruse avec lesquelles ils se tiennent en embuscade pour tromper. Tout vent de doctrine dans notre langage vernaculaire moderne serait la doctrine à la mode, parce que les vents sont des choses qui soufflent et qui refluent. Donc, ce que ça veut dire, c'est des choses à la mode, des choses qui apparaissent sur la scène et, oh, la nouveauté excitante La vérité n'est pas nouvelle, la vérité est ancienne, d'accord Donc, j'espère que c'est un soda aux plantes ou quelque chose de ce genre. Quelqu'un boit une bouteille marron ici. D'accord, c'est de l'eau. Je vérifie juste, juste pour être sûr, d'accord Au moins, ce n'était pas enveloppé dans un sac en papier brun. Mais en tout cas, regardons ce que la Bible dit et voyons quel est le conseil du Seigneur sur l'éducation des enfants. Tout d'abord, commençons par les proverbes où il y a tellement d'écriture sur le fait que la fessée est le meilleur moyen de discipliner vos enfants. Regardez, si vous le voulez, au chapitre numéro 13 des proverbes. Juste quelques pages à gauche dans votre Bible. J'espère que vous êtes déjà dans le livre des Proverbes. Revenez à Proverbe 13. La Bible dit au verset 24, « Celui qui épargne son bâton est son fils, mais celui qui l'aime le discipline de bonheur. » Maintenant, je crois ceci. « De bonheur » signifie « tôt ». Beaucoup de gens comprennent mal ce mot. Ils pensent que cela signifie de temps en temps, parce qu'ils ne saisissent pas la signification. Si vous cherchez réellement toutes les fois où l'expression « de bonheur » est utilisée dans la Bible, cela signifie toujours « tôt ». Ça parle de gens se levant de bonheur le matin et faisant ceci ou cela. Ce que dit la Bible, c'est de les châtier tôt. D'accord Maintenant, ici, il pourrait y avoir plusieurs façons différentes d'interpréter cela. Vous pourriez dire « Celui qui l'aime, le discipline de bonheur, dans le sens de quand ils sont jeunes. Commencez tôt, d'accord, parce qu'il est dit, « Châtie ton fils pendant qu'il y a de l'espoir, et ne laisse pas ton âme céder à ses pleurs. » Et alors, vous pourriez aussi interpréter de bonheur dans le sens où, quand il y a un problème, vous le traitez tout de suite. Vous n'utilisez pas la fessée en dernier recours. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens qui utilisent la fessée comme une forme de discipline, mais pour eux, c'est un dernier recours. Ça arrive quand ils ont essayé tout le reste, et si tout le reste a échoué, ils donnent des fessées vraiment rarement. Je n'y crois pas. J'aime penser à la fessée plus comme une première ligne de défense plutôt qu'un dernier recours, d'accord Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la fessée est une forme de punition si efficace pour les enfants. Dieu a toujours raison, d'accord Et l'une des plus grandes raisons pour laquelle la fessée est efficace, c'est qu'une fois que c'est fini, c'est fini tandis que lorsque vous l'utilisez en dernier recours, qu'est-ce que vous utilisez avant? Beaucoup de colère, hurler, crier, n'importe quoi d'autre que vous faites et qui dure plus longtemps. Les personnes qui utilisent d'autres formes de punition, envoyées au coin, gronder, que quel que soit le cas, beaucoup sont des punitions qui continuent et traînent en longueur. La grande chose à propos d'une fessée, et que vous y allez, vous donnez fesser et ensuite vous continuez votre vie. Et honnêtement, quand je fesse mes enfants, habituellement deux minutes plus tard, ils sont souriants et heureux. C'est même comme si rien n'est arrivé. Ils ne sont même pas fâchés contre moi. Je ne suis pas fâché contre eux. Le problème est résolu. Nous passons à autre chose et ça met fin à la situation. D'accord Il n'y a pas cette cette rancune. Et tant de parents sont amers aujourd'hui contre leurs enfants, où vous voyez des parents qui sont en colère et frustrés, et ils disent, « Ah, je suis tellement irrité contre mon fils !» Une dame est venue chez nous cette semaine et a littéralement dit, « Oh, je suis désolé, je suis en retard, et ceci et cela, mais elle a dit, j'ai un enfant de 5 ans, et c'est un tyran. » Mais écoutez, qu'est-ce que c'est ça Votre enfant de 5 ans est un tyran À moins que votre enfant de 5 ans ne soit plus fort que vous, qu'est-ce qui se passe Qui dirige cette maison Comment êtes-vous maîtrisé par un enfant de 5 ans D'accord, mais c'est juste que les gens ont des idées si étranges à propos du rôle parental. Oh, mon enfant de 5 ans est un tyran. Vous savez quoi Je n'ai pas de soucis à propos de mon enfant de 5 ans. Est-ce que j'ai un enfant de cinq ans Combien en avons-nous Non, nous avons un de 4 et un de 5. D'accord, je dis toujours aux gens que j'ai à peu près tous les âges. Oh, vous avez des enfants Eh bien, j'ai des enfants qui ont le même âge. Peu importe l'âge de vos enfants, j'en ai un. Parce que mes enfants vont jusqu'à 14 ans, et tous les deux ans, à peu près, il y en a un. Mais les gens parlent des terribles deux. Oh, votre enfant est dans, les, dans la terrible deuxième année. Alors qu'en réalité, la, la terrible deuxième année, pour nous, c'est l'un des âges les plus beaux et les plus doux. Un enfant de deux ans. Ils sont si gentils, mignons, et c'est si amusant de jouer avec eux à cet âge-là, si doux. Quand ils ont deux, trois, quatre ans, ça l'habitude d'être la terrible deuxième année, mais maintenant la terrible deuxième année est considérée de deux à quatre ans. Ils l'ont juste étalée. Et c'est juste une excuse pour un gamin qui agit comme un morveux et pour ne pas avoir de discipline appropriée. Donc, ce que vous constatez est que lorsque les gens ne fessent pas leurs enfants, l'autre option est la couleur. Et je ne les blâme pas d'être en colère. Parce que si j'avais des enfants qui me tyrannisaient, des enfants complètement désobéissants et que je n'ai aucun recours, « Je n'ai aucun moyen de régler le problème, et mes mains sont liées. Oui, je serais plutôt en colère, je serais irrité. » Et c'est ce que nous voyons dans le livre des Proverbes, qu'il y a beaucoup d'écritures sur l'éducation des enfants côte à côte avec des versets sur la colère. Ça parle de la fessée, et ça parle de la colère dans la même lancée. Même là où nous avons commencé, dans Proverbe 19, il y avait un verset sur la colère, puis quelques versets plus tard, il est dit « Châtie ton fils, pendant qu'il y a de l'espoir, et ne laisse pas ton âme céder à ses pleurs. C'est pourquoi plus tard, dans le livre des Proverbes, il est dit, Le bâton de son courroux faillira. Les gens utilisent souvent le bâton de la colère au lieu du bâton physique, et la Bible dit que ça échouera. Ce n'est pas une forme efficace de discipline, la colère. Et c'est ce qui remplace souvent la fessée. Oui, ça sonne bien sur un site web d'être vraiment positif. Mais devinez quoi, tout le monde est un être humain. Et éventuellement, vos enfants vont conduire à la folie si vous ne les disciplinez pas et ne les gardez pas sur la bonne voie, surtout si vous en avez beaucoup. Et beaucoup de ces méthodes parentales loufoques à la mode sont conçues pour les personnes qui ont un enfant. Vous devez diriger en rang serré plus vous avez d'enfants, d'accord Une fois que vous avez huit enfants, vous devez vous assurer qu'ils font ce qu'ils sont censés faire et qu'ils obéissent. Vous ne pouvez pas aller dans un magasin, ils vont dans huit directions différentes ou quelque chose de ce genre. Mais la Bible dit au chapitre 13, verset 24, « Celui qui épargne son bâton et Il n'est pas dit, « Épargner le bâton pourri l'enfant, Ce n'est pas ce qui est dit. Il est dit, « Celui qui épargne son bâton est son fils, mais celui qui l'aime le châtie de bonheur. Discipline Disciplinez-les tôt. Et je pense que les deux significations sont de bons conseils. Commencez jeune et faites-le tout de suite. Tuez-le dans l'œuf quand il y a un problème sérieux. La Bible dit au chapitre 14, Désolé, chapitre numéro 22, allez à Proverbe 22. Et pendant que vous allez à Proverbe 22, je vais vous lire le chapitre 10, verset 13, où il est dit, « Sur les lèvres de celui qui a de l'intelligence se trouve la sagesse, mais le bâton est pour le dos de celui qui est dépourvu d'intelligence. » La Bible dit au chapitre 22, verset 8, c'est le verset dont je parlais, celui qui sème l'iniquité moissonnera la vanité, et le bâton de son courroux faillira. » Mais lisez le verset 15. « La folie est liée au cœur de l'enfant, mais le bâton de la correction l'éloignera de lui. » La Bible nous dit que le bâton et la réprimande donnent de la sagesse. Et il dit ici que la folie est liée au cœur de l'enfant, mais le bâton de la correction l'éloignera de lui. Quand vous donnez la fessée à vos enfants, la Bible dit vous éloignez la folie de leur cœur. Pensez à ça. À chaque coup, un peu de folie s'éloigne. La sagesse y entre. Vous connaissez cette expression, la douleur est de la faiblesse qui quitte le corps, non Donc, si nous regardons nos enfants, c'est non, la douleur, c'est de la folie qui quitte le corps quand il s'agit de la fessée, n'est-ce pas Donc, la Bible dit au chapitre 23, si vous tournez une page, parce que beaucoup de gens diront, mais le bâton, ce n'est pas vraiment le bâton. Ce que cela signifie vraiment est ce bâton de berger avec le crochet au bout, et ça parle juste de guider, ça ne parle pas vraiment de la fessée. Parce qu'il y a des gens qui essaieront simplement de tordre l'écriture juste pour essayer de lui faire dire n'importe quoi, mais surtout pas la fessée. Mais amusez-vous en essayant de tordre celle-là. Proverbe 23, verset 13, il est dit, « Ne t'abstiens pas de corriger l'enfant, car si tu le frappes avec le bâton, il n'en mourra pas. » Donc, si vous voulez mettre un petit crochet au bout, pas de problème, tant que vous le battez avec. C'est ce que dit la Bible. Si tu le frappes avec le bâton, il n'en mourra pas. Tu le frapperas. Maintenant, ça me semble un commandement. Pensez-y. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Voici un commandement. Tu le frapperas. Ce n'est pas une option. C'est un commandement de Dieu. Tu le frapperas avec le bâton et tu délivreras son âme de l'enfer. Maintenant, beaucoup de gens verront le mot frapper, et ils seront mal à l'aise, parce qu'ils penseront à la façon dont nous utilisons d'habitude le mot frapper. Ils imaginent battre quelqu'un ou quelque chose de ce genre, parce que c'est ainsi que nous utilisons souvent le mot battre. De toute évidence, quand la Bible utilise ici le terme battre, nous ne parlons pas de frapper, de rouer de coups, ou de blesser l'enfant. Le but de la fessée n'est pas de blesser votre enfant, évidemment, mais plutôt d'infliger de la douleur à l'enfant, d'accord? La sensation brûlante d'une fessée, ok? Donc, vous ne voulez pas évidemment les blesser, mais le but est de créer réellement de la douleur sous la forme d'une fessée qui sera une punition pour eux, d'accord Vous les frappez avec le bâton. Vous demandez qu'est-ce qu'un bâton Dans le bon vieux temps, ils prenaient le rameau d'un arbre, d'accord Ils prendraient une branche d'arbre et l'utiliserait comme un outil de fessée. Une des choses que les gens utilisent souvent est une cuillère de cuisine, une cuillère de cuisine en bois, ça fonctionne bien. Une des choses que nous avons utilisées pour la fessée, ne le dites pas au magasin, mais nous avons pris des centaines de leurs bâtonnets gratuits pour mélanger la peinture, d'accord Et nous en prenons beaucoup, et nous les utilisons depuis des années pour donner la fessée à nos enfants. Parce que c'est un bon outil pour la fessée. Et je ne parle, et je parle du mélangeur de 20 litres. Je ne parle pas du modèle de 3 litres et demi, d'accord? Mais honnêtement, le mélangeur de 20 litres de chez Lowe's ou Home Depot, c'est presque comme une règle en bois. C'est mince, plat. Et encore une fois, le but est d'être capable de fesser assez fort pour produire une sensation de brûlure. Mais vous ne voulez pas les battre avec une force brutale et les blesser. D'accord? Ce n'est pas le but. Donc, un conseil que je donne aux gens est qu'avant de fesser leurs enfants, ils devraient l'essayer sur eux-mêmes juste pour voir ce que l'on ressent, pour qu'ils puissent comprendre quel niveau de force utiliser, car ils peuvent l'essayer sur eux-mêmes. Vous demandez, « Pasteur Anderson, n'avez-vous pas peur de prêcher ainsi Vous savez ce que dit la Bible La crainte de l'homme tend un piège. Ne craignez pas, craignez Dieu et gardez ses commandements. » La Bible dit de prêcher la parole, et vous savez quoi Beaucoup d'églises ne prêchent pas explicitement comme ça. Parce qu'ils ont peur, « Oh mon gars, je vais avoir des ennuis et ceci et cela. » Mais vous savez quoi Si vous devez avoir des ennuis, vous aurez des ennuis. Mais si vous ne prêchez pas la Bible, vous ne devez pas être pasteur. Donc si vous n'êtes pas prêt à tenter le coup, alors vous devez vous asseoir et vous taire et laisser un pasteur se lever et prêcher réellement ce que dit la Bible. Et je prêche la Bible. Je suis explicite parce que la Bible dit que nous devrions rendre la parole de Dieu claire et la simplifier pour que les gens puissent la comprendre. Ce n'est pas suffisant de juste lire un verset, puis de passer à autre chose. Le but de la prédication est d'expliquer la Parole de Dieu et de l'appliquer à nos vies dans notre génération. Voilà pourquoi nous avons besoin de nouveaux prédicateurs arrivant sans cesse sur le terrain, exposant la Parole de Dieu et prêchant à une foule des années 2015, ce que les gens de 2015 ont besoin d'entendre, les choses dont nous nous occupons. Et l'une des choses dont nous nous occupons est une génération qui a été influencée par le docteur Spock et qui a été influencé par l'affection parentale et toutes ces autres camelotes, et nous devons aller à la parole de Dieu et comprendre que la Bible nous dit « Tu le frapperas avec le bâton et tu délivreras son âme de l'enfer ». Ça semble très important, et donc c'est sérieux. Et la raison pour laquelle j'ai expliqué quel outil utiliser pour la fessée est à cause du fait que les gens ne sont parfois pas enseignés par leurs parents. Ça devrait être une information transmise des parents aux enfants. Mais nous devons nous assurer que tout le monde sait ce dont nous parlons ici. Donc, je pense que les bons outils pour la fessée sont des cuillères de cuisine en bois, les bâtons pour mélanger la peinture qui sont d'une certaine façon une règle en bois. Ce sont de super choses à utiliser. Et aussi, vous savez, je sais que ça fait paniquer les gens, mais il y a la ceinture. La ceinture est ça, ce avec quoi j'ai grandi en étant fessé par mes parents, d'accord Ils m'ont fessé avec ce qu'on appelait la canne à voile qui était une sorte de tige en fibre de verre, qui était plate et dure, et qui, euh, qui fouettait. Ça faisait un peu comme ouh, ouh, ouh. Et donc, ça avait un peu, ça avait comme un petit effet du poignet où ça faisait tch, tch, tch. Et cette chose faisait mal. C'était le pire. C'était pire que la ceinture. La canne à voile était la chose que vous redoutiez en grandissant. Mon père utilisait habituellement une ceinture. Ma maman utilisait la canne à voile. Mes deux parents utilisaient la canne à voile. Ma mère a essayé de nier qu'elle utilisait la canne à voile sur moi. Je lui dis « Maman, tu l'as utilisée sur moi des centaines de fois ». Eh bien, peut-être parfois. Elle a finalement admis. Mais j'ai la canne à voile dans ma maison comme un trophée de mon éducation. Mais je n'utilise pas la canne à voile sur mes enfants parce que maintenant, elle est devenue un peu vieille et cassante. Alors maintenant, c'est juste un trophée. Donc, vous savez, et beaucoup de gens diront que ce n'est pas biblique de discipliner vos enfants avec la ceinture. Vous savez, parce qu'ils vont dire « il est écrit le bâton ». Mais il y a aussi beaucoup de versets qui disent, « car celui que le Seigneur aime, il le châtie, et il fouette tout fils qu'il reçoit », ce qui implique quelque chose comme une ceinture. voici essentiel. c'est drôle comment les gens deviennent émotionnels à propos de la ceinture pour une raison quelconque, mais en réalité, la ceinture est la chose qui est probablement la moins susceptible de blesser quelqu'un en raison du fait que c'est un objet mou. Donc vous êtes probablement plus susceptible de blesser accidentellement quelqu'un avec un gros objet contendant plutôt qu'avec une ceinture. Une ceinture produit un claquement brûlant sans blessure et, et c'est le but. Vous n'essayez pas de les blesser, les rouer de coups ou de les tabasser. Ce que vous voulez faire, c'est simplement produire une discipline brûlante. Et comme je l'ai dit, essayez-le sur vous-même pour vous assurer que vous n'allez pas trop loin ou que vous ne le sous pas. Je veux dire que j'ai vu des gens donner la fessée à leurs enfants et leurs enfants riaient parce que c'était une telle bague. Certaines personnes tapotent littéralement leur enfant sur le derrière et appellent cela une fessée. Je veux dire que les gens vont juste tapoter. Non, non, vous l'avez vu, n'est-ce pas Mais Voilà l'essentiel. Faites-le à vous-même. Et alors, vous réalisez que ouais, ce n'est pas une punition. D'accord Donc, vous devez vous assurer que vous infligez effectivement de la douleur mais que vous n'allez pas trop loin. Donc, c'est pourquoi vous devriez toujours l'essayer sur vous-même et considérer quel est le niveau correct de force. Vous savez de quoi je parle. Vous l'avez vu, c'est vrai Non. Maintenant, voici quelques autres. Lisons quelques autres écritures. La Bible dit, par exemple, au chapitre 26, verset 3, juste quelques chapitres plus tard, il est dit, « Le fouet est pour le cheval, la bride pour l'âne, et le bâton pour le dos des insensés. » Donc, nous y sommes, et la Bible dit, « La folie est liée au cœur de l'enfant, mais le bâton de la correction l'éloignera de lui. » Qu'est-ce que le fouet Qu'est-ce que la bride Ce sont des outils d'entraînement, d'accord Lisez le chapitre 29, verset 15. La Bible dit à 29, 15, « Le bâton et la réprimande donnent la sagesse, mais un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Lisez le verset 17, « Corrige ton fils, et il te donnera du repos. » « Oui, il procurera des délices à ton âme. » Certaines personnes considèrent le fait que nous avons beaucoup d'enfants et que vous ayez beaucoup d'enfants en disant, « Pourquoi avez-vous autant d'enfants Êtes-vous fou? Quelqu'un m'a littéralement dit cette semaine, vous devez être hors de sens. » Ce qui, je pense, est un peu grossier et audacieux pour des gens de venir vers un complet inconnu et lui dire, « Vous devez être hors de sens. Quand Qu'ont-il dit exactement, mon fils ?« Oui, vous devriez vous faire examiner la tête. » Vous savez, je veux dire quoi Qui vous a demandé un conseil abruti Les gens viennent à vous, vous devriez vous faire examiner la tête, c'est parce qu'ils ont un tel morveux qu'ils ne peuvent pas imaginer ça huit fois. Ils avaient un enfant si indiscipliné que, bien sûr, ils ne sont pas intéressés à en avoir huit. Mais que dit la Bible Que si tu châties ton fils, si tu corriges ton fils, il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. Pourquoi ne voulez pas avoir des délices à votre âme vous voyez, les gens ne corrigent pas leurs enfants, c'est pourquoi ils n'ont pas de délices de leurs enfants, et c'est l'un des indicateurs pour savoir si vous le faites bien. Si vos enfants ne vous apportent pas de la joie et ne vous apportent pas des délices, vous faites probablement quelque chose de mal, parce qu'il devrait vous être un plaisir si vous le faisiez bien. Continuons à lire. « Où il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais celui qui garde la loi, heureux est-il. Un serviteur ne sera pas corrigé par des paroles, car bien qu'il comprenne, il ne répondra pas. Vous voyez ça Parfois, la punition physique est la seule chose qui fonctionne. Il est dit au verset 20, « As-tu vu un homme qui est emporté dans ses paroles Il y a plus d'espoir pour un insensé que pour lui. » Vous voyez, les gens sont rapides avec les mots, d'accord, hâtifs avec leurs mots, et lent à la fessée. Et ce n'est pas la bonne façon de faire. Mais lisez le verset vingt un Celui qui délicatement élève son serviteur dès l'enfant le verra à la longue devenir son fils. » Et écoutez ça, un homme en colère excite les querelles, et un homme furieux abonde en transgressions. Donc, notez, l'homme juste, le sage, utilise la discipline physique, et l'homme fou est en colère, furieux et très rapide à parler. Tout est juste de la bouche. C'est juste des injures et de la colère. Maintenant, il y a beaucoup d'écritures que nous pourrions aborder sur ce sujet. Beaucoup de gens essaieront de dire, « Oh, c'est l'Ancien Testament. » Ce genre de non-sens, comme si toute la Bible n'était pas la parole de Dieu, comme si les Proverbes ne sont pas un livre intemporel pour toutes les générations, d'accord Mais tout ce que nous allons faire est d'aller dans Hébreu pour voir la même chose, dans Hébreu chapitre 12. Allez-y si vous le voulez. Pendant que vous y allez, je vais vous donner d'autres Écritures. La Bible dit dans Deutéronome cinq Tu reconnaîtras aussi en ton cœur que comme un homme châtie son fils, le Seigneur ton Dieu te châtie. » C'est ce dont traite Hébreux 12, verset cinq. Il est dit, « Et vous avez oublié l'exhortation, laquelle vous parle comme à des enfants. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne te laisse pas non plus défaillir quand tu es repris par lui, car celui que le Seigneur aime, il le châtie, et il fouette tout fils qu'il reçoit. » Donc, la Bible dit ici qu'il y a à la fois des réprimandes et des châtiments. La réprimande, c'est dire verbalement à l'enfant qu'il a mal agi. C'est important aussi. Je ne dis pas, ne les réprimandez, ni ne les corrigez jamais. Je ne dis même pas, ne vous mettez jamais en colère. Il y a un temps pour la colère. La Bible dit, soyez en colère, ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre courroux. Il y a un moment où la colère est appropriée. Il y a un moment où les réprimandes sont appropriées. Mais nous ne devrions pas être simplement actifs à toujours utiliser notre bouche et être là à la fessée. Non, la fessée devrait être la principale forme de discipline, selon la Bible. C'est ce que nous voyons. La réprimande encore et encore. Mais bien sûr, Jésus a dit dans Apocalypse 3.19, « je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Il y a une place pour les deux. Mais la discipline physique est primordiale. C'est la clé. Maintenant, il est dit ici, si nous continuons à lire, si vous endurez le châtiment, verset 17, Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Car quel est le fils que le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment, auquel tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. De plus, nous avons eu les pères de notre chair, lesquels nous ont corrigés, et nous leur avons montré révérence. Vous voyez, quand vous corrigez vos enfants et les châtiez, ils vous respectent, ils vous montrent de la révérence. Il est dit, ne serons-nous pas plutôt beaucoup plus soumis au pères des esprits, et nous vivrons Car en vérité, ils nous châtiaient quelques jours, suivant qu'ils le trouvaient bon. Mais lui nous châtie pour notre profit afin que nous puissions être participants de sa sainteté. Or, aucun châtiment sur le moment ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Néanmoins, ensuite, écoutez ça, il produit le fruit paisible de rectitude à ceux qui sont ainsi exercés. Écoutez, la fessée fonctionne selon la Bible. Il est dit que sur le moment, ça ne pourrait même pas le sembler, mais ensuite, ça produit le fruit paisible de rectitude. Cela fonctionne vraiment. Ça va vraiment éloigner la folie loin de lui la bible dit dans les proverbes: je ne pense pas que ce soit dans mes notes, mais il est dit les bleus d'une plaie nettoient le mal de même les coups les parties intérieures du ventre. le ventre fait référence au cœur d'accord alors que dit la bible tout comme le bleu de la blessure signifiant que si vous vous coupez ou vous vous blessez ou que vous vous blessez d'une certaine façon et la blessure a eu un bleu, qu'est-ce qui cause le bleu Parlons aux infirmières dans le public. Qu'est-ce qui cause ce bleu? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes infirmière et vous ferez mieux de me donner la bonne réponse, d'accord? Nous allons voir l'infirmière qui se cache derrière vous. Qu'est-ce que c'est? Tous ceux qui ne sont pas infirmiers me donnent la bonne réponse. Jay, aidez-moi. Qu'est-ce que le truc bleu? Qu'est-ce que c'est? C'est du sang, d'accord? Tous ceux qui ne sont pas infirmières, crier « sans, sans sang, sang », et les infirmières, euh, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voici l'essentiel. C'est du sang, n'est-ce pas Comme si vous aviez une contusion, qu'est-ce que cette décoloration Du sang, d'accord Si vous aviez une plaie et qu'elle se décolore parce qu'elle est infectée, c'est du sang, non Êtes-vous d'accord avec cela Vous me faites des grimaces, d'accord, oui. Au moins, je reçois un signe de tête vigoureux de cette infirmière, d'accord, très bien. Combien d'infirmières avons-nous dans notre église ce soir Trois Quatre nous allons au fond des choses. C'est du sang. C'est ce qui cause ça. Eh bien, voici l'important. Le sang a des cellules sanguines blanches, d'accord Les globules blancs, ok Qui font partie du système immunitaire, qui sont là pour se débarrasser de ce qui est... De ce qui infecte, d'accord Et pour se débarrasser de ce qui cause la maladie et qui doit être retiré. Donc la Bible dit, tout comme le sang, vous savez tout comme le système immunitaire va nettoyer le mal d'une blessure, et ce bleu de la blessure nettoie le mal, il est dit, de même les coups, les parties intérieures du ventre. Donc, pensez-y. La Bible enseigne que la discipline physique affecte réellement le cœur de la personne qui est disciplinée, et cela en fait une meilleure personne. Ça supprime le mal de leur cœur, ça enlève la folie de leur cœur. Cela donne vraiment le fruit paisible de rectitude à ceux qui sont ainsi exercés. Vous savez, je dois me dépêcher parce qu'à chaque fois que je prêche sur l'éducation des enfants, je commence sur le sujet de la fessée et ça remplit tout le sermon. Et évidemment, il y a plus pour élever vos enfants que simplement les fessées, ce n'est pas assez. Mais je dois passer à autre chose. Mais avant de passer à autre chose, une des choses que vous remarquez à ce sujet est que quand ça parle de discipline, de discipline physique. Environ la moitié des versets sont sur la discipline des enfants, et environ la moitié des versets sont sur la discipline des adultes. D'accord Et la raison est que cela était une forme majeure de punition pour les criminels. Maintenant, cela a été remplacé dans notre société moderne par la maison d'arrêt ou la prison, qui est une manière horrible de punir les gens, et qui est complètement non biblique. Jamais dans la loi de Dieu, il est mandaté de les enfermer dans une cage en guise de punition. Ce n'est jamais avancé, ce n'est jamais enseigné. Les punitions que Dieu donne sont toujours des punitions qui sont effectuées immédiatement. Les punitions principales sont soit de payer une amende, comme par exemple quand vous volez, vous remboursez la victime au double, ou au quadruple, ou au quintuple en fonction de la situation, nous n'allons pas y aller pour cause de temps, mais vous le remboursez. Les autres punitions sont d'être battu. Et puis, évidemment, les crimes très graves comme l'enlèvement, le viol, le meurtre sont punis de mort. Mort. mais être battu était un type important de punition de recours juste pour les crimes mineurs, être battu. Maintenant, les gens diraient aujourd'hui que c'est barbare de battre quelqu'un pour son crime en guise de punition, mais si nous allions en prison, ça, ça montre combien notre société est stupide quand elle pense qu'elle est plus intelligente que Dieu. Et comment professant être sage, ils sont devenus fous. Ils disent oh c'est tellement cruel et inhumain. Mais si nous allions à la prison maintenant et nous demandions à tous les prisonniers, vous avez le choix, être battu en public ou continuer votre peine actuelle. Ils choisiraient à 99% d'être battus. Et j'ai parlé à des gens qui ont été en prison. Ils ont posé cette question quand ils étaient en prison. Ils ont demandé à tous les gens autour d'eux. Oh oui, je préfère être battu. Bien sûr, ils choisissent d'être battus. Donc, permettez-moi de vous poser cette question. Si 99% des prisonniers préfèrent être battus que de finir leur peine de prison, alors comment pourrait-il être cruel de donner aux gens ce qu'ils veulent? Et c'est tellement bienveillant de leur donner ce qu'ils détestent. Et voici l'important à propos d'être battu Ça ne ruine pas votre vie. Vous savez ce que ça fait? Ça fait de vous une meilleure personne. Vous savez ce que ça fait la prison? Ça fait de vous une personne pire. Et ça ruine votre vie. Vous savez, 80% environ des femmes divorcent de leur mari quand ils vont en prison. Le saviez-vous Donc, vous allez en prison et vous savez quoi Vous avez probablement perdu votre femme maintenant. Vous avez probablement perdu votre travail. Vous avez probablement perdu votre carrière. Parce que maintenant, vous avez ce casier judiciaire que vous traînerez pour le reste de votre vie. Écoutez, il serait beaucoup plus humain de flageller cette personne publiquement. Et c'est fini. C'est fait. Ils vont au travail le lendemain et ils sont une meilleure personne et ils sont moins susceptibles de le faire à nouveau. Vous dites, « Eh bien, je ne pense pas. Taisez-vous, la Bible dit que ça va marcher. Je crois que ça va marcher. » La prison ne marche pas. Vous sortez de prison pire. Maison de correction Non. La maison de correction doit être une bastonnade de correction. Et vous savez ce que dit la Bible Quand le juge dit « coupable » et qu'il prononce la sentence, de combien de coups La Bible dit qu'ils qu le font de suite, et là même, et que le juge doit regarder. Vous voyez actuellement le haut et puissant juge. Vous savez, la dernière fois que j'ai été au tribunal, le juge avait cette tasse de café géante qui disait je suis le patron ou je suis Dieu ou quelque chose de ce genre il avait une sorte de tasse vraiment désagréable. Le juge pompeux et arrogant est assis là-haut et détruit la vie des gens par coupable. Dix ans, quinze ans. Juste distribuer ces sentences qui détruisent la vie des gens. Et je ne parle pas des meurtriers, des violeurs et des gens. Je parle des 90% des personnes qui sont en prison pour des crimes non violents. 90%. Et cela ne suffit pas qu'ils sont des gens horribles ou qu'ils sont réprouvés ou qu'ils ne peuvent pas être redressés. Non, ce sont des gens qui ont fait une erreur. Ils ont commis le péché et ils devraient être restaurés. Parce que nous ne parlons pas de violeurs, de meurtriers, je parle de la majorité des gens en prison qui sont juste là pour quelque chose comme le vol ou la drogue. C'est probablement 90%, d'accord Le joint ou quoi que ce soit. Écoutez, ils doivent être restaurés, ils doivent être punis, mais ces juges donnent juste ces sentences à vie. Je veux dire, quel genre de bêtise est-ce de donner à quelqu'un une condamnation à vie Tuez-les ou laissez-les vivre leur vie. Comment pouvez-vous les enfermer pour toute leur vie quel est même le but de leur vie à ce stade-là? Et beaucoup de ces gens ne veulent même plus vivre, vous savez, parce que c'est toute une vie en prison. C'est si déprimant pour eux, parce que c'est tellement une punition cruelle et inhumaine, voilà pourquoi. Mais le monde dit Oh, c'est bienveillant, c'est merveilleux, c'est bien, et Oh les coups, c'est si mauvais Et ils transposent cela sur la parentalité, le coin comme une petite sentence de prison, non? Oh non, une fessée inhumaine. Mais vous voyez. Qu'en est-il si le juge devait effectivement assister à la punition, d'accord Alors, il pourrait être plus juste et plus humain, parce qu'il comprendrait la ré répercussion de ce qu'il distribue. S'il dit trente coups ou quoi que ce soit, il doit regarder cela, et ainsi son cœur peut lui dire si c'est approprié. Pas seulement coupable et ne jamais revoir le gars. Il n'a pas à s'asseoir et écouter les enfants de cette personne criant, « Où est notre père Quand papa rentre-t-il à la maison Je veux voir papa !» Ils ne doivent pas être là pour la procédure de divorce, ils ne doivent pas être là pour les vraies répercussions de cette punition quand le gars ne peut pas trouver de travail et quand le mariage du gars part en lambeau, et puis sa femme épouse quelqu'un d'autre qui moleste ses enfants ou quoi que ce soit, parce que les gens sont plus susceptibles d'être molestés par un beau parent la plupart du temps ou un petit ami ou quoi que ce soit, ça détruit la vie des gens parce que c'est un système stupide car ce n'est pas biblique. Ce que Dieu dit est toujours juste et sage, et ce que le monde dit est toujours fou et stupide, et vous savez, bien sûr, l'homme a toutes sortes de projets dans son cœur, mais c'est le conseil du Seigneur qui subsistera, et vous avez ce complexe industriel carcéral, c'est une machine à faire de l'argent pour beaucoup de gens qui le dirigent, d'accord Et saviez-vous que les États-Unis ont plus de personnes en prison par habitant que n'importe quel autre pays sur la planète le pays de la liberté a plus de gens enfermés que n'importe que la Russie ou que la Chine communiste. Nous avons plus de personnes emprisonnées par habitant que n'importe quelle nation dans le monde. Je veux dire, cela ne vous dit-il pas que quelque chose de bizarre se passe dans notre pays Car il y a des centaines de pays dans ce monde et que nous sommes les premiers du monde en population carcérale. Mais les gens disent, « Oh, nous sommes de bonnes personnes ici. Eh bien, si nous sommes de bonnes personnes, alors pourquoi enfermons-nous toutes ces bonnes personnes Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas Écoutez, il y a des gens horribles en prison. Vous savez ce qui doit être fait C'est ce que je ferais si j'étais roi. Nous prendrions tous les meurtriers, les violeurs et les agresseurs d'enfants, et on leur tirerait tous dans la tête avec un peloton d'exécution. » tous les exécutés, d'accord, et alors nous laisserions le reste partir libre, tous les gens qui ont commis des crimes non violents, leur donner une bastonnade et les laisser partir, en fait, en fait laisser les partir parce qu'ils ont déjà assez souffert, ils ont déjà assez été punis. Cela n'a aucun sens, mon ami. Maintenant, un certain nombre de choses sur ce sujet, quand on parle de fessé, vous le savez, et quand commencez-vous demandent souvent les gens. Et ils demandent souvent quand arrêtez-vous quand il s'agit de fesser vos enfants. Je sais que nous avons dévié vers une publicité à propos du système carcéral, mais retournez à l'éducation des enfants, d'accord Quand commencez-vous Tôt. Quand arrêtez-vous Quand ils quittent la maison. Maintenant, beaucoup disent waouh. Voilà ce qui est si drôle. Le monde pense que vous êtes abusif en fessant les jeunes enfants, d'accord Et puis ils pensent que vous êtes abusif en fessant un adolescent. Ils disent waouh. Attendez une minute. Vous n'aimez pas les fessées trop jeunes, mais tout d'un coup, un adolescent est trop vieux. Qu'est-ce qui se passe, pour mouiller Il y a juste une petite étape où vous pensez que la fessée est ok. Mais voici l'essentiel à ce sujet. Je remercie Dieu que mes parents, m'aient fessé. j'en suis reconnaissant. Je ne regarde pas en arrière. Oh, mes parents étaient si abusifs avec cette canne à voile ou la ceinture ou quoi que ce soit. Vous savez, j'ai remercié mes parents et j'ai dit merci de m'avoir donné la fessée. Merci de m'avoir discipliné afin que je ne grandisse pas en devenant un monstre. Et au fait, j'ai été fessé plus que tous les autres enfants de ma famille, d'accord OK Et vous savez quoi Je suis content de ça, à cause du fait que ça m'a aidé à apprendre le bien et le mal. Et ça m'a appris à craindre le Seigneur et à craindre mes parents, et ainsi de suite. Mais voici l'important. Mes parents ont cessé de me fesser, quand j'avais environ 11-12 ans, d'accord Ils ont arrêté de me fesser. Et c'est la partie avec laquelle je ne suis pas d'accord. Je crois qu'ils auraient dû continuer à me fesser, si j'en avais besoin. Parce que voilà l'important. Quand vous allez sur 11-12 ans et que vos parents arrêtent de vous fesser, ce n'est pas qu'ils arrêtent de vous dire quoi faire. Ce n'est pas qu'ils cessent de se fâcher avec vous quand vous faites mal, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui remplace la fessée? Ça doit être remplacé par quelque chose, d'accord? Et dans ma maison, ça a été remplacé par beaucoup de pourparlers, d'accord? Beaucoup de colère, de pourparlers, de cris. Et voici l'important à ce sujet. J'aurais préféré recevoir une fessée personnellement, d'accord? Et je ne critique pas mes parents, je ne suis pas contre mes parents, je suis très reconnaissant vers mes parents, et je peux dire ceci, nous étions quatre enfants dans notre famille, et nous sommes tous les quatre des baptistes fondamentalistes indépendants, nous sommes tous sauvés, tous gagneurs d'âme, tous aimant le Seigneur, d'accord Je ne dis pas que nous sommes parfaits, mais je dis qu'au moins tous leurs enfants sont chrétiens dans l'église et vivent une vie décente. Donc mes parents ont fait un bon travail. Je ne suis pas du tout contre mes parents, mais je crois que c'était une erreur de leur part que d'arrêter la fessée, parce qu'ils avaient encore des problèmes de discipline avec les enfants. Mais alors ils n'ont tout simplement pas donné la fessée. Je suppose que c'était juste parce que la société leur disait ne fessait pas. Mais je vous dis que je me fiche de ce que la société pense, parce que la Bible, comme je l'ai dit, parle de discipliner des adultes la moitié du temps. Donc, je n'ai aucun problème à continuer à fesser mes enfants tant qu'ils sont dans ma maison, et je le dis du fond de mon cœur. Maintenant, évidemment, à mesure qu'ils vieillissent, ils devraient avoir de moins en moins besoin de fesser, parce que plus de folie a déjà été retirée avant, et ils deviennent de plus en plus sages, et ils ont besoin de moins en moins de discipline, mais s'ils en ont besoin, ils vont l'avoir. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais s'ils en ont besoin, ils l'auront. Point final. Et il n'y a pas de fin prévue, vous savez, jusqu'à ce qu'ils partent de la maison. Voilà ma position là-dessus. En ce qui concerne ce qui est trop tôt, je ne serai pas le juge de cela. Je vais vous laisser être le juge de ça parce que honnêtement, c'est différent avec chaque enfant, parce que nous avons commencé la fessée avec différents enfants, à des âges différents, en raison du fait que certains enfants en ont besoin plus tôt que d'autres. Certains de mes enfants ont eu deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, neuf fois plus de fessées. Non, je, je plaisante. Mais certains de mes enfants ont eu plus de fessées que d'autres. D'accord? C'est juste la vie, vous avez des enfants différents, des personnalités différentes, mais je dirais ceci, chaque fois que votre enfant est assez vieux pour vous défier, ce qui arrive assez jeune, d'accord, alors c'est une situation où ils doivent être fessés. De toute évidence, un petit bébé nouveau-né n'a même pas le concept du bien et du mal, et il crie et pleure pour la nourriture parce que c'est juste ce qu'ils font, il n'y a rien de mal à ça, ce n'est pas un péché pour eux de le faire. Mais quand ils arrivent à un point où vous leur dites non, et ils le font de toute façon en vous regardant avec un air, qu'est-ce que tu vas faire pour ça, minable Et vous savez quoi Chaque enfant le fait à un moment donné. Quand vous leur dites ne touche pas ça et qu'ils le touchent, et qu'ensuite ils vous regardent avec un air, et quoi maintenant À toi de jouer. C'est vrai, ils le font. Et quand cela arrive, vous savez ce que vous devez faire à ce moment-là. Maintenant, voici une erreur que je vois les gens faire avec des enfants vraiment jeunes. Ne les fessez pas à travers la couche. C'est une façon de faire qui peut blesser votre enfant, parce que si vous leur donnez une fessée sur une couche épaisse et rembourrée, ce que vous faites et de peur que vous ne paniquiez. Les enfants portent des couches pendant des années, vous savez, jusqu'à qu'ils aient quoi trois ans ou quoi que ce soit Et l'important est que si vous les fessez à travers la couche, avant que vous ne leur infligiez une douleur à travers ce rembourrage, vous allez probablement les frapper trop durement. Vous savez, vous pourriez réellement les blesser. Donc, ce n'est pas sûr. Je ne pense pas que ça soit sûr de donner la fessée à travers les couches. Vous devriez toujours enlever la couche ou la baisser ou... et ne pas aller fesser à travers la couche. Maintenant, j'ai deux minutes pour tout le reste du serment, mais qu'importe. De toute évidence, la fessée ne suffit pas. Laissez-moi juste très vite en terminer, mais nous avons dû passer du temps là-dessus. C'est beaucoup de Bible, et c'est important, et les gens ont besoin d'entendre ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup de faux enseignements. Mais voici d'autres éléments qui vont avec la réussite de l'éducation des enfants en plus de la fessée, d'accord Voici quelques points à garder à l'esprit. Tout d'abord, tout se reproduit d'après son propre genre. Donc, une chose très importante à propos de l'éducation des enfants est d'être le bon exemple pour vos enfants et c'est très très puissant. Vous pouvez vous asseoir là et dire, ne fumez pas les enfants, <coughs> euh, ne soyez pas comme moi, ils vont grandir et fumer, point barre. Les gens qui fument, leurs enfants grandissent et fument, environ 90% du temps, probablement, non Et vous le savez, vous l'avez vu tant de fois, l'exemple est puissant. Voici une excellente illustration de ça. Je me souviens de quand Salomon était le premier à apprendre à jouer du piano. Je lui répétais, entraîne-toi au piano, entraîne-toi au piano. Il ne s'entraînait vraiment pas beaucoup. Ensuite, je suis passé par une phase où j'essayais de m'améliorer au piano. Alors, je m'entraînais tout le temps. Et dès que j'ai commencé à m'entraîner, tout d'un coup, il a commencé à s'entraîner tout le temps. Et tout à coup, il passait des heures et des heures à s'entraîner. Parce que l'exemple était plus puissant que de dire, entraîne-toi au piano. Les enfants veulent naturellement être comme leurs parents. Les enfants observent leurs parents et veulent être comme eux et les imiter et ils vont agir comme eux. Un autre exemple est courir. Je cours beaucoup et mes enfants adorent courir, tous mes enfants. La plupart des enfants de nos jours, s'ils vont à l'école et qu'on leur dit eh, « Allez courir un tour » ou « Allez courir un kilomètre et demi », ils disent « Oh mec, c'est comme une punition, d'accord Fais un tour, c'est une punition. » Mais dans notre maison, c'est comme une récompense. Ils adorent ça. Et vous vous dites, qu'est-ce que c'est Qui aime courir Mais honnêtement, parce que j'aime courir, et parce que mes enfants me voient courir, ils me supplient d'aller courir. Ils disent, papa, on peut aller courir, papa, amène-nous courir. Je veux dire que parfois je dis, écoutez, nous ne pouvons pas aller courir, il fait soixante-cinq degrés dehors, vous savez, on va mourir. Ils disent, amène-moi courir, amène-moi courir. Et mes enfants Et ils me disent, je vais courir un kilomètre et demi. Mes enfants viennent à moi, je vais courir un kilomètre et demi chaque jour, tous les jours. J'ai besoin d'améliorer ma course. » Quoi Mais ils aiment courir. Pourquoi Simplement parce que je cours. Et je ne leur dis jamais, vous devez courir. Jamais. Ils viennent me supplier d'aller courir. D'accord Cela montre à quel point l'exemple est plus puissant que de simples mots pour leur dire ce qu'il faut faire. Montrez-leur comment le faire. D'accord Mais je pense qu'une autre chose énorme avec la parentalité, c'est que vous devez passer du temps avec vos enfants. La Bible dit, un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Et je pense que la raison pour laquelle la mère est mise en avant est parce qu'elle est la principale personne qui s'occupe des soins. Et donc, si l'enfant est livré à lui-même, c'est la mère qui échoue dans une large mesure. Et aujourd'hui, les femmes sont parfois prises dans tant de choses qu'elles veulent en quelque, quelque sorte se débarrasser de l'enfant. C'est si facile de le coller devant un téléviseur. De le coller devant une vidéo, de le coller devant un dessin animé, et juste se débarrasser des enfants, de sorte que vous puissiez faire quoi Facebook, vous savez, surfer sur le net, regarder la télé, regarder les feuilletons télévisés, vous savez, tout ce que les gens font au lieu de ce qu'ils devraient faire, qui est de passer du temps avec leurs enfants, d'accord Donc, soyez, et un grand nombre de fois, on en entend, je ne peux rien obtenir de ces enfants, mais ces enfants sont censés être ce que vous obtenez. C'est votre travail principal. Que voulez-vous dire obtenir quelque chose? Vous obtenez des choses en élevant des enfants, mesdames. Je veux dire que c'est votre travail. Maintenant, évidemment, il y a la cuisine et le ménage et d'autres tâches domestiques qui doivent être prises en charge et parfois elles ont besoin de faire des choses par eux-mêmes, jouer par eux-mêmes, de travailler par eux-mêmes. Mais quand ils sont en permanence livrés à eux-mêmes pour que vous puissiez jouer ou que vous puissiez faire n'importe quoi, vous devez réévaluer ré ré ré vos priorités. Parce que l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Et en tant que père, nous devons également jouer aussi un rôle dans la vie des enfants et passer du temps avec eux. Donc, quand nous avons du temps libre, essayons d'emmener nos enfants avec nous dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi je suis content que mes enfants aiment courir, parce que je vais courir avec eux, et c'est un moment que nous pouvons passer ensemble, nous pouvons faire de la randonnée ensemble, et si jamais j'ai une chance d'emmener mes enfants au travail avec moi, j'essayerai toujours d'utiliser ces opportunités, à mener mes fils au travail avec moi, parce que vous savez, quand je pense à mes parents, si j'ai de bons souvenirs de mon maman et mon papa, habituellement, je pense au temps que j'ai passé avec eux. Quand je pense à mon père, je pense à des moments où nous sommes allés en vélo, en montagne ensemble, les moments où nous allions faire du vélo dans le quartier, les moments où nous allions faire du ski nautique et du jet ski sur la rivière. Mon père m'amenait à des endroits et faisait des choses avec moi. C'était des moments de qualité entre moi et mon père. Et je me souviens avoir passé du temps avec ma mère et être allé faire des choses avec ma mère et passer des heures à parler avec ma mère. Il n'y a pas d'équivalent pour ces moments de qualité avec vos enfants. Donc, vous devez juste comprendre que vos enfants sont un investissement. Ne soyez pas si occupé avec tous vos autres travaux ou même occupés à servir Dieu car vous ne réalisez pas que vous élevez la prochaine génération de serviteurs de Dieu et que vous avez besoin de consacrer du temps et de l'énergie pour investir dans vos enfants, leur parler, passer du temps avec eux, aller avec eux faire des choses. Il n'est pas besoin que ce soit un gros truc cher. Ça pourrait être aussi simple que faire du vélo dans le quartier. Mais ils se souviendront de ça. Et ça pourrait être un simple pique-nique ou sortir et faire quelque chose. Mais ils vont se souvenir de ça. Et une autre chose, je pense, est de faire en sorte que vos enfants comprennent que vous les aimez. En exprimant de l'amour à vos enfants, ce n'est pas assez d'être juste disciplinaire. Mais vous ne montrez pas d'amour à vos enfants. D'accord La Bible dit. Père. « Ne provoquez pas vos enfants à la colère, de peur qu'ils ne soient découragés. » Vous ne voulez pas décourager vos enfants en étant trop durs avec eux, et les provoquer à la colère, et ne pas leur montrer d'amour. D'accord Vous devez faire la part des choses. Oui, la discipline, oui, la réprimande, mais vous devez aussi leur montrer de l'amour et de l'affection, les élever dans l'éducation et l'exhortation du Seigneur, et leur montrer que vous les aimez. passer du temps avec eux. Soyez attentifs à eux, louez-le pour leur réalisation. Il y a beaucoup de choses qui vont avec la bonne parentalité, et elles sont toutes dans la Bible. La Bible est l'autorité finale sur ce sujet. Donc, si vous voulez savoir comment élever des enfants, demandez à quelqu'un qui a réussi à élever des enfants. Et je ne parle pas de la méthode du succès selon le monde. Je parle d'un enfant qui a réussi selon les normes de Dieu. Pourquoi ne leur demandez-vous pas ce qu'ils ont fait Vous savez, je ne demande jamais aux gens qui ont échoué ce qu'ils ont fait de mal, parce que d'habitude, ils ne le savent pas. S'ils avaient su, ils l'auraient rectifié. Et les gens qui ont mal fait, ils aiment toujours donner des conseils. « Ne faites pas l'erreur que j'ai faite », mais beaucoup de fois, ils ont tort sur ce qu'était l'erreur qu'ils ont faite. C'est bien plus intelligent de parler aux personnes qui ont réussi et de leur demander « Qu'avez-vous bien fait Qu'avez-vous fait pour réussir ?» Donc, trouvez des personnes qui ont des enfants comme vous voulez que vos enfants soient, et demandez-leur. Trouvez des gens qui ont des enfants adultes qui vivent pour Dieu, et observez ce qu'ils ont fait, et obtenez d'eux des conseils. Ne prenez pas conseil de personnes qui ont échoué. Vous savez, le monde va sortir toutes ces études contre la fessée, non Et ils diront, regardez cette étude contre la fessée, vous savez, parce que regardez tous les succès des enfants qui n'ont jamais reçu de fessée. Mais qu'est-ce que le monde définit comme étant le succès Je veux dire que vous pourriez être un sale sodomite, mais aussi longtemps que vous n'êtes pas arrêté, aussi longtemps que vous gagnez une certaine somme d'argent, ils vont dire vous êtes un succès, n'est-ce pas Parce que qu'est-ce que le monde Ils supposent que le gain est de la piété. Donc, ces statistiques de « Oh, regardez tous ces enfants qui ont bien tourné et qui n'ont jamais été fessés », mais bien pour eux, c'est des lesbiennes dont le visage a l'air d'être tombé dans une boîte de matériel de pêche. Mais parce qu'elle a obtenu une licence en art et en poésie lesbienne, et n'a jamais été en prison, elle est un grand succès, vous savez. Qu'est-ce que vous définissez Et la personne qui est en échec, c'est parce qu'elle a déjà été arrêtée ou quelque chose comme ça, vous savez. J'ai été arrêté pour avoir crié haute voix. La moitié de notre église a été arrêtée. Allô Vous n'êtes même pas un membre à part entière de l'église si vous n'avez pas encore été arrêté. Non, je plaisante. Mais l'essentiel est que, vous savez, le monde définit le succès d'une façon étrange. D'accord Et donc, par conséquent, vous ne pouvez pas suivre leurs études fausses et leurs statistiques de « Eh bien, vous savez, les diplômés de Harvard ne donnent pas la fessée ». Bien sûr que non, parce qu'ils viennent de subir un lavage de cerveau dans une institution athée. Bien sûr qu'ils ne vont pas suivre la loi de Dieu. Ils ne fessent pas leur enfant unique, vous savez, Fergusson, ou peu importe leur petit enfant jeune cadre dynamique qui va de sa leçon de tennis à sa leçon de violon à sa classe de la terre ou peu importe vous savez petit lord Fontelroy, OK nous ne lui donnons jamais de fessée OK mais quand il grandit et qu'il est un sodomite quand il grandit et qu'il est un petit miné bizarre nous ne considérons pas ça comme un grand succès nous aimons vraiment les ouvriers les gens qui ne vont pas nécessairement à l'université, nous aimons les gens qui vous donnent une poignée de main ferme. En fait, nous ne pensons pas que quelqu'un soit une personne horrible parce qu'il a été arrêté, ou quoi que ce soit, tant que c'était pour une bonne raison qu'il a été arrêté. Je veux dire que la moitié des apôtres ont été arrêtés. Ils ont tous mal tourné, selon le monde. Désolé, tous les apôtres ont été arrêtés, excusez-moi. L'essentiel est que, lorsque nous parlons de succès, je parle de gens qui élèvent des chrétiens pieux, Trouvez ce qu'est leur rôle parental, et je vous garantis que ce sera la parentalité biblique. Quand vous voyez une multitude, et je ne parle pas d'un enfant qui tourne bien, je parle de tout un tas d'enfants qui tournent bien, il doit y avoir un dénominateur commun, là, d'accord Quand vous regardez les enfants qui agissent bien, que font-ils N'écoutez pas le monde, et ne dites pas « j'ai vu sur Facebook qu'ils réussissent », non, non, non, je parle des gens de la vraie vie, les gens que vous connaissez, d'accord C'est ce que vous devriez faire, inclinons nos têtes et ayons de prière. Père, nous vous remercions beaucoup pour votre parole, Seigneur. Merci pour les enfants qui peuvent vraiment être des délices pour nos âmes, Seigneur. S'il vous plaît, aidez-nous à ne pas être aigris. Vous savez, je vois parfois des gens, même parmi votre peuple, Seigneur, qui semblent aigris envers leurs enfants et très en colère, Seigneur. Aidez-nous à aimer nos enfants et à ne pas être si aigris et fâchés, Seigneur. Aidez-nous à aimer nos enfants et à comprendre quelles bénédictions ils sont. Aidez-nous à les discipliner quand ils en ont besoin, Seigneur, afin qu'ils puissent nous ravir, et que nous puissions avoir une bonne relation d'amour avec nos enfants, Seigneur. Et donnez-nous la sagesse de votre parole. Aidez-nous à lire votre parole pour repérer les choses que vous avez mises là pour nous à ce sujet. Et Dieu, s'il vous plaît, protégez nos enfants et aidez-les tous à grandir et à être des chrétiens pieux. Aidez chaque enfant dans cette pièce à grandir et à être quelqu'un qui soit un honneur pour ses parents pas à cause de l'argent et des diplômes, mais à cause de la piété et de la droiture, qu'ils puissent rendre leurs parents fiers. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.